Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le remercier, Jésus-Christ ne faillit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 Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit. L'éternel est en le L'éternel dans Je garde en confiance, l'Éternel est là. Oui, notre Père et notre Dieu, nous gardons cette confiance, cette foi en toi. Et parce que nous savons aussi que tu es réellement fidèle, notre Dieu, et nous nous accrochons à ta fidélité. C'est pour ça que nous nous réjouissons aussi pour tes grandes compassions à notre endroit et ta présence qui ne fait jamais défaut mon précieux Seigneur et soi-bas. Merci toi le Maître de l'univers mon bien-aimé Père Saint-Dieu qui conduit toutes choses encore aujourd'hui au Maître bien-aimé Père Saint-Dieu il dirige toutes choses comme toi tu le veux Seigneur que tu fais. Ce que ta volonté désire que la chose soit faite mon bien-aimé Père Saint-Dieu c'est pourquoi te disons merci au oh Dieu. Ce que tu as proclamé certainement cela arrivera mon bien-aimé Père Saint-Dieu ce que tu as décidé Père tu au Dieu. S'accomplira aussi certainement, mon Père. C'est pour ça nous disons gloire à toi et aide-nous encore davantage, mon béni, mais à te considérer, Saint, au pas à la hauteur de ta parole à toi, mon béni, mais parce que toi tu es, Père. Tu es roi et tu es maître et tu domines toutes tout choses, mon Sauveur. Nous t'appelons la grâce à en redéminer encore, je nous encore, Père, parce que nous voulons marcher selon ta pleine volonté à toi. Que tu sois béni et exalté encore ce soir pour les chants des cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Oh Dieu, merci encore pour le psaume dans lequel nous nous retrouvons, Père, en Dieu, étant fortifié par toi, mon béni, Père, montrant avec moi aussi comment nous devons avoir l'assurance que, oh Dieu, quand nous t'avons, béni pâtes tu nous éclaires, et tu nous conduis, tu nous protèges. Sois béni encore ce soir pour tout ce que tu fais, pour ton peuple rassemblé en cet endroit, ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits, que mes frères et qui sont aussi en connexion, sois aussi béni et protégé Père. Mon âme te loue encore ce soir pour ta bonté, pour ta grandeur, pour tes compassions, Père Saint, pour tes bienfaits à notre endroit, Père. Merci pour la bonne santé, pour le pardon nos péchés de iniquités mon roi. Merci encore pour la paix, béni Pâtes-Tibissants. Merci encore pour la consolation. Mon bien-aimé, pas sans Dieu, parce que Tu es réellement celui qui console le cœur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté pour Son amour et Sa bonté aussi à notre endroit. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir là où vous trouvez aussi. Nous nous réjouissons de ce que Il nous a permis encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Combien lorsque nous pouvons lire les psaumes comme nous l'entendons, effectivement, et, et cela réjouit effectivement aussi nos cœurs de voir que le Seigneur, notre Dieu, il agit, il montre effectivement qu'il est celui qui nous accorde effectivement aussi sa protection, comme l'Écriture le dit ici, que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous, nous le remercions pour cela et, et cela réellement aussi réconforte nos cœurs et nos âmes en tant que peuple de Dieu qui marchons aussi à sa suite. Et aussi cela nous fortifie aussi dans ce que nous sachons et quand nous pouvons voir aussi les temps tellement si fâcheux dans lesquels nous nous trouvons et que parfois beaucoup effectivement aussi perdent confiance dans la parole de Dieu et perdent effectivement aussi... La foi dans les choses qui concernent Dieu à cause aussi des événements qui nous entourent effectivement et aussi des choses qui sont en train de pouvoir aussi se préparer. Et nous comprenons qu'effectivement que le monde peut être dans l'angoisse, mais pas le peuple de Dieu en réalité parce que nous pouvons voir que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait des promesses véritables et qu'il nous montre qu'effectivement que nous ne devons pas avoir peur, être dans la frayeur en quoi que ce soit, mais nous devons toujours avoir l'assurance et aussi la certitude que notre Dieu a la capacité de pouvoir agir pour nous et de pouvoir aussi nous mettre aussi à l'abri et surtout aussi de pouvoir aussi prendre soin de chacun de ceux-là qui se sont davantage confiants en lui et qui ont toujours confiance en, en ces Dieu notre Seigneur. Nous remercie le Seigneur aussi pour tous le bien-aimés frères et C'est vrai que... Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui, qui sont qui sont connectés dans différents endroits ici, différents pays aussi. Nous prions que le Seigneur bénisse chacun d'eux aussi comme notre précieux frère a, a prié aussi, enfin que le Seigneur, notre Sauveur, nous, nous aide pour que nous puissions rester dans cette communion avec la parole de Dieu et la communion avec le, le Seigneur, notre Sauveur. Et si nous nous rassemblons, c'est pas pour un homme, nous nous rassemblons parce que nous avons confiance en ce Dieu qui est fidèle dans sa parole et que nous nous efforçons de notre cœur pour être comme il veut que nous soyons, pour qu'il prenne donc le contrôle afin de pouvoir réellement nous parler. Et comme les Saintes Écritures le disent, c'est lui-même qui l'a prononcé cela en disant que mes brébis entendent ma voix et, et ne pourront pas suivre la voix des, des étrangers. Nous avons ce désir tous ensemble effectivement de ne pas entendre la voix des homme, mais d'entendre effectivement la voix de Dieu qui est donc cette parole de Dieu effectivement dans un temps comme lequel nous sommes parce que l'homme en soi ne peut pas voir plus loin. L'homme a sa vision tellement aussi limitée mais Dieu voit tellement si loin et c'est Dieu effectivement qui voit loin ce dont nous avons besoin pour nous parler. En hein, nous montrant effectivement ce qui est au devant de nous effectivement et ce qu'il veut que nous puissions, comment nous devons nous préparer pour que nous puissions passer outre effectivement ce, ce qui est donc au devant de nous. nous. Le remercions pour cela, effectivement, parce qu'il nous a dit qu'il ne nous laisserait point seuls, mais il il sera avec nous et à nous aussi. C'est pour ça qu'il a dit qu'il nous enverra donc le consolateur, l'esprit de vérité, qu'il nous conduira qu dans toute donc, la vérité. Nous remercions notre Dieu pour aussi des frères et sœurs qui s'accrochent à la parole de Dieu et qui écoutent la parole et qui sont aussi profondément aussi touchés et, et marqués effectivement parce qu'ils ont eu à pouvoir entendre effectivement. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous ouvre effectivement aussi l'entendement nécessaire pour que lorsque nous entendons la parole avec autant d'assiduité, le Saint-Esprit lui-même vient et prend le contrôle davantage et nous ouvre encore davantage aussi l'entendement pour que nous puissions arriver à pouvoir saisir la parole et la pensée de Dieu au sujet de la parole qui a été donc annoncé. J'ai été touché aussi d'entendre les témoignages des uns comme des autres effectivement aussi pour ce que nous avons eu à pouvoir entendre aussi euh, le mardi, ça c'est aussi cela, que ce soit pour notre frère Abed qui est en, à Londres, effectivement il est surpris de pouvoir savoir que je suis au courant effectivement que le Seigneur le bénisse richement de la manière dont il a eu à pouvoir réellement aussi recevoir la parole réagir et, et même rapidement essayer de pouvoir partager aux uns comme aux autres effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir vraiment nous montrer par la grâce pour que nous puissions comprendre que dans ce temps, il nous est nécessaire de pouvoir demeurer effectivement dans ce que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, nous dit et nous a dit effectivement en rapport avec les promesses pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. Notre sœur, Cornélie, effectivement, m'appelle là pour pouvoir me dire est -ce, qu y a, ce qui est touchant, c'est de pouvoir voir des choses qui parfois ont... On, on, quand quelqu'un écoute, effectivement, n'a peut-être pas pu prêter attention, effectivement, mais... En rapport avec ce que nous avons pu voir effectivement dans, dans le livre de Genèse, en rapport avec euh, aussi dans l'autre livre effectivement que nous avons lu dans Timothée, je pense que cela, et le parallèle qu'il y a eu en rapport à ce que nous montrait effectivement qu'une femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme effectivement, et quand cela arrive effectivement, ce que le diable s'est déjà glissé, qu'il a eu à pouvoir prendre effectivement place, parfois on ne se rend pas compte, mais parce que nous avons affaire à faire un adversaire qui est tellement si rusé. Effectivement, et qui cherche par tous les moyens de pouvoir placer des choses effectivement pour nous écarter de la parole, enfin de pouvoir prendre racine, effectivement. Et qu'on s'y comprend aussi que ce n'est pas demander à une femme d'être dure, mais c'est d'avoir un esprit doux et paisible et tendre, effectivement, comme cela c'est fait effectivement aussi, et de réaliser aussi que le Seigneur est mort pour tous les hommes. Nous comprenons, et nous remercions Dieu pour cela, et c'est là qu'il est très important, c'est de, de pouvoir être toujours attentif, de prêter attention pour saisir en réalité ce que le Seigneur veut réellement nous faire comprendre, effectivement ce qu'il veut que nous puissions recevoir, et cela là la parole pour notre bien aussi. Nous le remercions parce que nous constatons aussi que, chaque jour qui passe, c'est vrai que ça ne se ressemble pas, mais chaque jour qui passe aussi est une aussi bénédiction pour nous aussi les enfants de Dieu parce que au plus nous avançons, fils aussi, les seigneurs aussi nous montre aussi les pas, comment nous devons euh, placer nos pas en avançant pas en, en, que Dieu te bénisse, pas en avançant dans les désordres mais dans la certitude, effectivement en voyant effectivement les traces qui sont devant nous pour que nous puissions aussi placer aussi nos pas dedans parce que nos frères qui nous ont précédés qui sont déjà rentrés dans la gloire effectivement aussi qui ceux qui nous attendent aussi de l'autre côté, c'est là aussi n'ont pas marché comme ils voulaient effectivement ils ont aussi arrivé à suivre le rythme aussi, les tempos parce que le même Seigneur qui nous parle aujourd'hui aussi c'est le même qui a parlé aussi dans ces temps là aussi puisqu'il est dit que, il a dit lui-même qu'il est le même, il ne change point il est donc le même hier, aujourd'hui et éternellement, au temps de Paul effectivement il était toujours le même donc à ces temps aussi, effectivement aussi il est toujours le même aussi, qui a eu à donner ce tempo là aussi, et je remercie Dieu parce que cela est est vrai aussi, parce que l'apôtre la, Paul le, le disait tellement si bien aussi dans, dans les scènes écritures que nous aimons, parce que et je crois que c'est aussi le cas de tout enfant de Dieu et qui aime tellement le Seigneur, il, il aime aussi la parole de Dieu, il aime aussi effectivement ce que le, le Seigneur, son Dieu a eu à pouvoir dire, parce qu'il sait que nous ici aussi, nous, nous sommes issus de, de cette parole effectivement, comme l'Écriture l'a dit très bien si clairement aussi, que à ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont reçu cette parole, effectivement, à ceux qui ont reçu ces, ces Jésus-Nazareth, effectivement, à, à ceux qui, qui croient en son nom, il leur a donc donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la montre effectivement, qu il, il, il nous fallait effectivement que la parole vienne, que nous, nous la recevions donc effectivement, et qu'elle fasse ce travail dans chacun de nous, effectivement, pour que nous ne soyons plus charnels comme effectivement nous l'étions auparavant, mais que nous puissions expérimenter cette nouvelle naissance. Maintenant, il y a une relation profonde entre nous et, et la parole de Dieu. C'est pour ça que nous pontions toujours d'un Amen quand il s'agit de la chose qui est conforme aux saintes Écritures parce que quand on nous dit, le Seigneur l'a dit, alors nous disons Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'ici si la. A dit, ah, nous sommes heureux et rassurés puisqu'il a toujours dit que je veille sur ma parole. Ah, nous sommes confiants dans ce que le Seigneur notre Dieu dit et aussi fait effectivement pour que nous donc il dit que et pour autant que vous, vous le reteniez tel tel que je, je voulais donc annoncer. Donc effectivement que il n'a pas annoncé les choses selon son imagination, non il n'a pas annoncé les choses selon ce qu'il pouvait arriver à pouvoir entendre et puis supposer, non, il dit mais car j'ai reçu, j'ai reçu du Seigneur ce que je, je vous ai donc aussi enseigné. Donc là, il, il montrait effectivement l'assurance qu'il qu avait de pouvoir réellement aussi donner, effectivement aussi il dit que le même Seigneur qui, qui a été avec Pierre et Jacques et les autres, effectivement. C'est aussi le même Seigneur aussi qui, qui m'est apparu aussi, la même manière qu'il les a aussi enseignés aussi, il m'a aussi donc enseigné. C'est pourquoi lorsqu'il monta donc à Jérusalem, 14 ans plus tard, effectivement, Pierre et Jacques et les autres gens qui ont été là, effectivement, au lieu de la même association, décrivant effectivement qu'ils prêchaient le même évangile que aussi prêcher alors qu'il n'avait jamais été avec eux il a eu à pouvoir être visité par le seigneur de l'autre côté et, et aussi eux aussi ont marché avec le seigneur aussi de l'autre côté effectivement mais comme c'était le même seigneur effectivement il ne pouvait pas avoir des évangiles c'était simplement un seul évangile que le seigneur a confié donc à ses disciples pour que cet évangile soit apporté. C'est le même évangile qui doit être prêché jusqu'à ce qu'il revienne effectivement aussi comme nous pouvons aussi remarquer. C'est important de voir qu'effectivement qu il, il reste vraiment fidèle à, à sa parole et à ses principes à sa façon de pouvoir faire les choses, il ne change point parce que il n'y a pas donc honte de variation et de changement en lui. C'est cela sur lequel le peuple de Dieu tel que nous sommes, nous devons avoir notre foi dessus, effectivement, sur sur ces Dieux, effectivement, qui, qui est un Dieu qui ne peut pas changer parce que s'il a dit une chose, effectivement, nous, nous en avons la certitude qu'effectivement que... <rire> il accomplira cela. Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargez de votre fardeau enfin, effectivement, et, et, et je vous donnerai du repos. Et si nous croyons cela, effectivement, c'est sûr et certain que nous, nous recevons, effectivement, aussi le repos. Et comme vous le savez, effectivement, que le repos que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est bien le Saint-Esprit, effectivement. Nous, nous, reposons, effectivement, comme Dieu sait aussi reposer aussi de ces œuvres, effectivement. Alors là, c'est l'Esprit du Seigneur qui prend place dans le croyant, comme cela est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 4, effectivement, que nous, nous, nous, nous, nous, nous sommes aussi de ceux-là auxquels le Seigneur a annoncé, effectivement, la, la, la promesse, effectivement, la, la même parole, effectivement. Mais, mais cette parole que Dieu leur avait annoncée pendant qu'ils étaient dans le désert ne trouva pas la foi de ceux qui l'entendirent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans son reproubé. Mais pour nous, pour nous, pour nous qui. « Avons cru, effectivement, nous, nous entrons donc dans son repos et... » Et c'est cela que nous devons comprendre qu'effectivement, qu il, il nous est absolument nécessaire de pouvoir réellement nous, nous accrocher à ce que le Seigneur, et surtout avoir confiance en lui, confiance effectivement dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Parce que tous les jours de notre vie, effectivement, en tant que croyant, le combat est toujours là, le combat c'est lequel, mais le diable s'efforcera toujours de combattre la foi parce qu'il ne veut pas que nous puissions prendre réellement en considération la parole de Dieu. C'est pour ça que il viendra effectivement aussi avec ce qu'on appelle les interprétations et l'image. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans le livre de Luc au chapitre 1, cet homme de Dieu, effectivement, pouvait arriver à pouvoir certifier les choses et faire une déclaration aussi fondamentale et puissante qui reste encore jusqu'à aujourd'hui parce que c'est vraiment l'un des quatre êtres vivants, comme vous le savez, effectivement, cela aussi qui garde le trône réalité effectivement aussi. Alors il fait une déclaration atéophile effectivement, nous pouvons juste lire cela dans Luc au chapitre 1, c'est cela qu'il qu nous fait part de cela dans Luc au chapitre 1. Il nous dit... Mais il dit, il dit, mais plusieurs ayant entrepris donc de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous. Vous voyez que quand ces hommes ces ici ont été conduits à, à mettre par écrit les choses, si vous regardez très bien, c'est cela qui est vraiment merveilleux. Notre Dieu est vraiment extraordinairement glorieux et merveilleux. Vous verrez qu'effectivement, que la manière dont les écrits sont mis, c'est pour ça que ceux-là qui n'ont pas vraiment la, la connaissance, qui ne sont pas dans les choses de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et quand nous, nous avons cet, cet, cet, cet état d'esprit, effectivement, charnel pour arriver à pouvoir comprendre les choses, alors on verra des choses tout à fait en fait, on ne va pas voir les choses comme cela, c'est droit. C'est tellement parfait la manière dont Dieu a fait les choses qu'il faut absolument être spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout. C'est pour ça que quand vous voyez par exemple dans Matthieu, et quand il décrit l'événement que vous prenez aussi dans Luc, vous trouvez, ah, mais Matthieu a parlé ça dans un sens, mais Luc, c'est comme s'il si y avait une contradiction parce qu'ici ça manquait ça. Non, non, non, il n'y a pas de contradiction. Vous remarquez très bien qu'on parlait sur les quatre êtres vivants. Regardez la face de l'un comme de l'autre. Ça dépend de la position dans laquelle il se positionne pour arriver à pouvoir. C'est parce que Dieu veut que la vision soit complète. Tous les événements, effectivement, qui ont, sont relatés dans les scènes d'écriture, effectivement. Ici, par exemple, on a parlé, par exemple, d'un fou. Là-bas, on a parlé de deux. En fait, c'est pour que nous puissions voir que les tableaux étaient complets. Et celui qui parlait de l'un, c'est parce qu'il a voulu insister sur un point et d'autres, effectivement, pour que la vie générale soit aussi donnée, effectivement. C'est pour ça que quand on prend Luc, effectivement, on réalise effectivement la rien dont il raconte, effectivement, les choses. C'est différent de Matthieu, c'est différent de Jean, effectivement, qui, lui, prend les choses dans une autre hauteur, effectivement, et de Marc aussi. le dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit, des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est ça que nous aimons beaucoup, en fait, parce que. On nous parle effectivement des témoins qui sont oculaires, c'est-à-dire que ceux-là qui sont... Parce que quelqu'un qui a un témoin oculaire, son témoignage est vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu à pouvoir entendre, parce que souvent quand on entend quelqu'un qui a dit, et puis c'est passé par l'autre, effectivement, la fin est complètement transformée. Mais quand c'est quelqu'un qui était là, témoin oculaire, il, il pourra, il rendra son témoin avec certitude parce qu'il parlera avec assurance que non, non, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça sont les choses, effectivement. Il rapporte, effectivement, avec assurance, la chose, effectivement. Alors, c'est comme ça qu'effectivement, qu'il pouvait dire que ce que nous avons entendu, et puis, puis il continue à voir mais ce que nos yeux sont, quand on parle de témoin oculaire, c'est bien cela, effectivement, ce que nos yeux ont pu voir, donc, nos yeux ont pu voir, concernant alors, la parole de vie 1 Jean, chapitre, vous le connaissez. La parole de vie, effectivement, c'est que que nos mains ont, ont, ont touché. Donc c'est-à-dire que, que nous avons vu, que nous avons vraiment touché. Donc il nous rend un témoignage véridique, véritable, vrai. Parce que c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans les choses de Dieu, on. Peut ne peut pas prendre n'importe qui effectivement pour arriver à pouvoir faire ce travail, effectivement. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand quand Judas était donc euh, est parti, effectivement, qu'il a eu à pouvoir faire ce qu'il avait fait, lorsqu'ils sont retrouvés en fait dans les actes au chapitre, chapitre 1, effectivement, cet homme de Dieu qui avait la sagesse, effectivement, je crois que c'est Pierre qui a eu à pouvoir prononcer une parole. Regardez comment ils ont eu à pouvoir effectivement euh, parler pour que qu c'est lui qui devait arriver à pouvoir également aussi euh, travailler effectivement avec eux, les conditions. Il dans Luc, dans l'acte chapitre 1, pardon, acte chapitre 1, il nous dit quelque chose ici en rapport avec moi, donc au acte chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Alors il nous dit, vous le trouver, voilà, donc au chapitre 1, voilà, mm -hmm. voilà. c'est cela, oui. Mm -hmm. Alors il dit ici, euh, voilà, mm -hmm. voilà, c'est mm. voilà. acte chapitre 1, verset 15. Et euh, on peut même lire à partir du verset 12, il nous dit, merci Père. Et vous connaissez la partie euh, euh, 10 et 11, comme les anges sont apparus, effectivement, ils ont parlé. Merci Seigneur. Verset 12, il dit, alors ils retournèrent donc à Jérusalem, dans la, de la montagne appelée donc des Oliviers, qui est donc près de, de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent donc dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était donc Pierre. Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe, euh, fils d'Alphée, pardon, et puis Simon, les élotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec aussi le frère de Jésus. Alors ici, verset 15, il dit En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre des personnes réunies étant donc d'environ 120. Et il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Vous voyez que tous ceux-là aussi qui nous ont précédés, qui ont eu à pouvoir et qui servaient le Seigneur, ces hommes étaient tellement attachés aux saintes écritures. Parce qu'ils ont réalisé qu'effectivement, que Dieu ne peut rien faire sans sa parole. C'est pour ça que dans Jean, on nous dit effectivement qu'au commencement était la parole et à la fin, ça va toujours la parole. Et la parole a été faite chère. Donc ils ont réalisé effectivement l'importance de, de saintes écritures que quand Dieu dit quelque chose, on doit s'y accrocher, même si on ne comprend pas à ce moment-là, mais on doit s'accrocher. Souvenez-vous, quand même, il en a expérimenté lui-même, Pierre. Le jour où le Seigneur a dit, mais celui qui ne mange ma chair ni ne boit, mon sang n'aura point la vie. Évidemment, humainement parlant, il a parlé effectivement clairement, disant mon sang est, une, est, un, est un brevage et, et, et ma chair est une nourriture. Et il a parlé cela clairement. Eh bien, c'est vrai que euh, l'intelligence des intelligents, et puis travailler dans l'esprit, effectivement, il dit, mais et c'est ceux-là qui étaient David, dit, mais on ne peut pas supporter une telle parole. Mais Pierre est resté, il a dit, mais à qui une autre d'autre qu'à toi Donc cet homme, malgré qu'il ne veut pas comprendre effectivement ce qu'il en était, mais il a cru que ce qu'il disait était la vérité, parce qu'il savait qui était Jésus-là, effectivement. Alors, il dit ici, homme frère, il fallait que ça complice, c'est que le Saint-Esprit, le Saint dans les Saintes Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été donc les guides de ceux qui ont saisi Jésus, notre Seigneur. Il était donc compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime, il est tombé et s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont donc répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue, « Akeldama », c'est-à-dire « chant du sang oh ». Or il est donc écrit dans les livres psaumes. J'aime cela quand je lis cela, j'ai dit, Dieu d'Abraham, combien Les Écritures, parfois, que nous lisons pensons que ce n'est pas Non, Chaque Écriture qui a été donc placée dans les Saintes Écritures dans la Bible, a son importance et aussi doit s'accomplir. Et même si les hommes, effectivement, ne prêtent pas attention, le Saint, c'est pour ça que le Seigneur dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur, effectivement, de l'Écriture, il vient, effectivement, pour nous montrer que, oui, ne mettez pas à côté, c'est ceci, effectivement qui s'est fait pour le moment. C'est cela la grâce que Dieu nous accorde. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin des hommes qui sont intelligents, des intellects, effectivement, qui ont fait des études bibliques ou je ne sais pas moi quoi, effectivement, qui peuvent arriver à pouvoir venir. Ils viendront avec leur intelligence pour parler, effectivement, avec les choses, pour pouvoir utiliser effectivement l'intelligence pour comprendre les choses qui sont, les choses spirituelles. Mais ils ne pourront jamais comprendre effectivement la profondeur des choses de Dieu, effectivement, parce que. C'est toujours spirituellement qu'on a eu. Alors il dit, mais donc, il était écrit dans, dans, dans, dans le livre des psaumes que, que ça, demeure devienne donc déserte et que personne ne l'habite. Quand euh, les gens pouvaient lire cela, qui pouvait penser que c'était en rapport avec Judas qui allait réellement aussi être dans les temps à venir Et pourtant, c'est les psaumes évidemment, parce que quand les psaumes étaient donc mis par écrit, ben, Judas n'était pas encore là. Donc, alors là, voilà comment il est vraiment important de pouvoir avoir confiance dans la parole de Dieu. Surtout, s'accrocher au Seigneur pour que le Saint-Esprit, lui, vienne effectivement nous enseigner, nous ramener dans la position, effectivement, que des choses que, comme Dieu a voulu qu'il soit dans une position juste de compréhension de la parole de Dieu. Il dit qu'un et et qu autre, et qu'un autre, et qu'un autre, prenne donc sa charge, pas sa place, mais bien sa charge. C'est-à-dire que le ministère, il continue. Alors voilà voilà maintenant comment les choses doivent être bien. pour celui qui doit prendre effectivement la charge, effectivement. Parce qu'il faut qu'un autre prenne sa charge. Mais maintenant, il y a des conditions. Ce n'est pas que bon, maintenant, bon, et toi qui viens d'arriver maintenant, parce qu'on voit que tu. Non, maintenant, maintenant tu peux. Non, il y a des conditions. Regardez très bien comment il a eu à pouvoir poser cela. Il faut que, il faut que, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez très bien. Parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez bien, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, important, pas ah, parmi un petit Non, non, non, non, non, non, non mais tout le temps, passe, il, il faut être un véritable témoin, parce que quand tu vas parler de Jésus, c'est pas qu'il va trembler, Peut-être, non, non, je suis sûr et certain parce que nous étions avec lui, nous le connaissons parce qu'il a prêché, nous étions avec lui, nous avons marché avec lui, nous avons aussi mangé avec lui, c'est sûr et certain, donc quelqu'un qui, quand il va parler de ce Jésus aux hommes, les hommes doivent sentir effectivement que non, cet homme il est sûr et certain. Pas que quelqu'un qui parle, oh, on m'a parlé, de lui quand il pose la question, oui, comment il était, ah, mais on m'a dit qu'il était comme ça. Non, non, non, non, non, nous étions avec lui et nous avons marché et puis il a dit ça et j'ai entendu ce qu'il a dit et c'est pour ça que nous l'apportons, c'est pour ça que vous voyez que, les apôtres, effectivement, dans un Jean, nous vont le relire ensemble, puis nous reviendrons ici, donc acte ici, dans un Jean, c'est nécessaire, c'est important parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Oh, peut-être c'est ceci, peut-être c'est celui-là. on va pas, non, non, non, non, non, non. Dans les choses de Dieu, c'est ça, c'est ce sûr et certain. Quand le Seigneur a dit, il dit, mais voici donc la vierge qu'on il n'a pas dit. Il dit, peut-être que ce sera une vierge ou une femme qui a eu à pouvoir être. Non, non, non, ce pas peut-être. Mais il faut être sûr et certain que c'est ça, ce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu dit, effectivement, il n'y a pas de probabilité, il y a la certitude, effectivement, dans ce que Dieu, parce que Dieu est toujours certain dans ses dans déclarations, effectivement. Parce que si ce sont des peut-être, finalement, qu'est-ce que nous allons donc nous recevoir et croire parce que nous serons aussi dans ce qu'on appelle les incertitudes. Probablement, probablement. Alors, quelle, quelle direction allons-nous prendre, quelle orientation allons-nous prendre avec des peut-être ou des probables Alors, ici, 1 Jean chapitre 1, verset 1, il dit, Ce qui était donc dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, il dit bien, explique bien, hein. ce que nous avons donc contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été donc manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons donc témoignage et nous vous annonçons donc la vie éternelle qui était auprès du Père et, en fait, et qui nous a été aussi manifestée. Ce que nous avons vu, verset 3, et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi en fait que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Donc ils insistent bien dans ce que nous avons entendu, ce que nous avons aussi vu, ce que nous avons aussi contemplé, que nos mains ont touché, afin en fait, que... Ceux qui entendent, effectivement, comprennent que ce n'est pas des historiens, ce sont des personnes qui sont certaines mandatées par celui-ci, par le Seigneur lui-même, effectivement, parce que Pierre a dit, effectivement, chez Cornet, que le Seigneur Jésus nous a ordonné de prêcher, et d'attester qu'il est, c'est cela, oui, dans, dans, dans le livre de, exact au chapitre 10, hein, je pense que c'est cela que puis nous revenons dans l'acte chapitre 2, l'acte chapitre 10, c'est cela qu'il qui dit, hein, je pense que c'est cela, oui... Il dit, alors là, ici il dit, et il voici, si, Seigneur, verset, euh, verset, verset 39, il dit, nous, nous sommes témoins, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Et voyez vous voyez, ce n'étaient pas des gens qui étaient incertains, non, nous sommes témoins, donc ce que nous, nous étions là, nous, nous avons marché avec lui, c'est Jésus, nous, nous le connaissons, et puis il dit, de tout ce qu'il a fait, nous étions là. Et puis il continue en disant, ils l'ont tué en hein, les pendant au bois, nous étions là aussi. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, qu'il apparaisse, qu apparaisse, qu apparaisse oui, c'est comme vous... non, pas, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut donc ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné, verset 42, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge de vivant et de mort. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages, que, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voyez-vous, avec une telle certitude, ces hommes étaient donc convaincus. Parce que quand nous sommes convaincus, nous nous sentons donc concernés. Et quand nous parlons de, de ce Jésus, ce n'est pas quelqu'un que nous ignorons. Non, c'est quelqu'un que nous connaissons, avec qui nous avons vécu, effectivement. Et sa puissance, nous la connaissons, parce que nous étions avec lui, il nous a parlé, ça, nous avons vu sa main, comment il a effectivement. Même les jours où Lazare était mort, effectivement, nous étions loin, mais quand il vint, effectivement, Lazare sortit donc du tombeau vivant et qu'il était, et cet homme est allé aussi des et manger aussi cela. Donc, nous retournons dans Acte au chapitre 1. Le verset, effectivement, que nous lisons, effectivement, il, il est à verset 21, acte 1, 21 dit. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont donc accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, écoutez bien, depuis le baptême des gens, Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous avons, je l'ai connu pendant une période, et puis j'ai disparu comme ceux-là qui étaient avec lui, euh, que Dieu te bénisse. Les jours où il a eu à pouvoir, il était avec lui, et puis quand on arrive effectivement, le jour où il s'est tenu en disant, mais celui qui les mange ma chère, il ne boit mon sang. Et il n'aura pas à la vie et qu'ils sont partis. Et puis, après, ils dit, ils attendent qu'il qu est resté, et puis ils reviennent un peu. Est-ce que les maîtres restés Ils dit non, pas cela, non non, non, non, non. Pas bah cela, parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose effectivement, qui démontrait effectivement qu'il n'avait pas la certitude en rapport avec ces Jésus Il dit Mais depuis les, le baptême de Jean, c'est quand il est venu vers Jean. Si vous remarquez très bien, vous ferez ça, c'est que quand il est rentré dans les eaux, puisque avant cela, personne ne savait qui il était, mais c'est Jean, c'est Jean, Jean qui lui a, qui a dit Mais voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il est sorti, c'est comme ça qu'il a commencé à changer les disciples. Donc il dit, mais ça a été un point marquant, il nous a donc, depuis le début, quand il est sorti, ça, son ça, ministère, pour quand a, le ministère, effectivement a commencé son ministère, il nous a donc choisi, parce qu'il a dit que nous avons pêché, nous avons été pour la pêcher, parce que pêcher, pêcher les poissons, hein, nous avons été avec la barre, on a pêché partout, effectivement, on a, on a, et puis il n'y a rien, puis, et puis nous, nous entendons quelqu'un qui pose la question, et puis nous avons, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé, il dit, mais avance, mais jette le filet. Il dit, mais là, moi j'ai le filet. Il dit, mais avance, jette les filets. le filet. Il jeta le filet. Nous jetons, jetons le filet. Puis quand on a attiré le filet, alors on a même jeté le filet, il n'y avait même pas de poisson. Et il a dit simplement, mais et jette ton filet. Il dit, mais j'ai jeté le filet. Il dit, sur ta parole, j'ai jeté. J'ai jeté le filet. Et pour retirer effectivement le filet, le filet était tellement rempli de poissons. C'est à ce moment-là que quand on est descendu, on a dit, mais mon Dieu, mais qui est-il on a compris qu'effectivement que cet homme il était différent parce que l'effet qu'il a dit jette les, les filets, mais les poissons obéissent. Il devait venir. Mais c'est vrai, c'est cela qu'il a. Alors, ils avaient tellement été marqués, Pierre et effectivement, Dieu a compris que nous, c'est comme ça qu'il nous a appelés. « Toi, viens, suivre-moi. Hein, tu peux te donner, Toi, viens, suivre-moi. » effectivement. Là il a commencé à dire... Alors, il, il savait que c'était le point quand même important. C'est pour ça que dans notre marche, effectivement, que quand Dieu nous place quelque part, mon frère et ma soeur, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça que la place que Dieu t'a placée, n'y bouge pas. Peu importe ce qui peut se passer, à moins que Dieu te fasse bouger, mais ne suis jamais les mouvements des hommes. Parce que regardez, c'est là, effectivement, qui ont suivi les mouvements. Des hommes. Parce que les juifs, quand on suivait, lorsqu'il a parlé, disaient Mais euh, si vous ne mangez ma chaîne et buvez mon sang, vous n'avez point la vie, effectivement. Il y a toujours dans les hommes l'influence, effectivement, des autres, effectivement. Quand on voit qu'il y a beaucoup de foules qui, euh, qui, qui méprisent, par exemple, celui-ci, et tout le monde aussi suit, en fait, la foule. Ne suivez jamais la foule, en fait. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un véritable serviteur de Dieu ne pourra jamais être apprécié par tout le monde. Ce n'est pas possible. Parce que et ça a commencé par notre maître, c'est celui qui lui quand même les summum, hein, c'est le véritable serviteur, nous, nous sommes qui, euh, des, des coms, comme, comme des, des, des coms. mais lui il est vraiment, euh, c'est lui l'apôtre la, la véritable, c'est lui les prophètes véritable. celui fils de l'homme, c'est bien lui effectivement. Nous nous sommes des comme. Alors, si on a fait ça au bois vert donc à lui-même. Ah, il, il a dit lui-même, je pense que dans, dans, dans les livres de, de Jean chapitre 15, probablement, puis nous revenons vite ici, Jean chapitre 15, il, il doit l'avoir dit quelque part, oui, je pense, merci. Je pense que dans Jean chapitre 15, il, il a exprimé cela clairement aussi. Hein, je pense que il, nous pouvons nous, nous retrouver probablement là-dedans, Jean, Jean chapitre 15. Mm -hmm. Oui, que Dieu bénisse mon grand ici, puisque dans sa prière, il a eu il à pouvoir citer Jean 15, effectivement. Il dit Je vous appelle plus serviteur, mais ami, effectivement. Que Dieu te bénisse richement. Et dans Jean 15, effectivement, il dit il, il, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Et il dit Eh bien oui, c'est ce cela. Et, et c'est merveilleux. Et, et ben voilà, je peux même le redire, effectivement. Jean 15, 15, il dit Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et j'aime beaucoup cela. Mais moi, je vous ai donc choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Enfin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Que le Seigneur soit béni. Verset suivant, dit. Si le monde vous hait, c'est-à-dire que si le monde vous rejette, il vous déteste, sachez quoi qu'il m'a haï avant vous. Donc, c'est-à-dire que c'est comme cela que nous devons euh, comprendre, c'est que et, si la haine du monde, c'est la haine de notre maître. Et que si nous nous accrochons, nous l'avons reçu, et que nous le, le servons effectivement de tout notre cœur, il est en fait certain que oui, le monde ne pourra pas nous, nous aimer beaucoup, parce que dans le 16, ici, il est dit dans 15, effectivement, et puis dans 17, il a dit aussi, puisque nous revenons rapidement, il a dit aussi, est il, il, a dit aussi hein, il dit ici, hein, au verset, je pense qu'effectivement, que, je pense qu'à partir du verset, euh, et voilà, verset, euh, on n'a pas dit verset, peut-être, peut euh, si je prends ça, c'est un peu plus long, mais je vais quand même prendre le verset de 6, il dit, hmm, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, Le Chapitre 17, verset 6. Tu du, du, m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé donc ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné, donc vient donc de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Elles les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, personne. Garde-les en ton nom, tout ce que tu m'as donné, en fait qu'ils soient un hein, comme toi. Lorsque j'étais avec dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné et je connaissais ces Sinon, les fils de la prédiction en fait que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dit ces choses dans le monde, en fait qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. « Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas donc du monde. » Verset donc 14. Donc, nous comprenons que, effectivement, c'est cela. Et c'est ainsi que nous comprenons notre marche, effectivement, en tant que fils et fille de Dieu. Et pourquoi notre foi doit être restée inébranlable, effectivement, dans le Seigneur C'est parce que nous sommes de ceux-là qui, qui ont expérimenté, effectivement, ces, ces Seigneurs. Et, qui, et quand nous, nous parlons de ce Jésus, effectivement, c'est pas un étranger pour nous, effectivement, c'est que c'est celui que nous connaissons, parce que nous n'avons pas choisi les Seigneurs, nous n'avons pas accepté par désinvolture. Avons, on choisit les Seigneurs comme ça, je parlais avec mon précieux frère le pasteur Yves, effectivement, au téléphone. Il dit, mais quand nous, nous, nous, nous recevons le Seigneur, nous devons comprendre, effectivement, qu'est-ce qu qui s'accompagne avec pas que comme nous l'avons reçu, maintenant on va marcher dans ce monde ici sur un tapis de fleurs, tout va tellement très bien. Nous, nous l'avons choisi aussi, ben, en le choisissant, nous avons choisi aussi ses souffrances. Est-ce que, que Dieu te bénisse C'est ce que l'apôtre Paul le dit effectivement dans l'écriture qui est dans Colossiens au, au, au chapitre 1. Je pense que cela, vous devez rapidement lire cela effectivement aussi, comme cet homme il, nous le fait souvent savoir que les Seigneurs le bénissent richement. Et, et cela, il, il, il, il dit. Colossiens au chapitre 1, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela, cela aussi. Oui voilà. Colossiens chapitre 1 et verset 24, il nous dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est donc l'Église. Donc, c'est sûr et certain que et, et, tous ces hommes-là, comme tous les apôtres, effectivement, nous pouvons le voir comment ils ont fouettés. Évidemment, je sais qu'aujourd'hui, des les, les frères et des sœurs aiment tellement le confort qu'effectivement, qu'on qu le fouette pour l'évangile, mais il va dire, mais c'est pas possible, c'est que Dieu, Dieu n'existe pas, c'est plus. En fait, on, on, on, on croit que Dieu existe, quand tout voit très bien, en fait. Dieu est avec nous quand tout va très bien. Mais quand on nous fouet, quand on nous insulte, effectivement, « Ah, Dieu nous a abandonné. » Mais non <rire> Regardez la vie de tout ce qui nous a précédé, effectivement, comme je disais à mon précieux frère, dit, Mais alors, si nous pouvons comparer quand même les, les, les croyants de ces temps-là par rapport aux croyants d'aujourd'hui, qui sont ceux, combien partiront-ils dans l'enlèvement Parce que tout le monde est, est dans le confort. Il aime très bien que tout aille tellement très bien. Mon frère et ma soeur, il faut comprendre qu'effectivement, que ça, ce n'est pas, pas la vie d'un fils de Dieu. Non tu sais toujours être dans un confort que tout ne pas très bien. Non, tu dois te battre. cest sais que quand, tu, quand le Seigneur t'a choisi, c'est la déclaration des guerres, effectivement. Les démons ne peuvent pas te lécher. Ils ne vont pas te lâcher. Ils ne peuvent pas te lâcher comme Non, il va être bien. Toi, tu veux tellement le confort, oui. Ça veut dire que quand tu es bien, très bien. Non, c'est quand tu passes dans un moment difficile que Dieu est avec toi. Ah, vous savez, je crois que. La Bible dit une chose dans les livres de Psaume, je pense, Psaume 34. Le malheur atteint souvent ah, les juste. Et puis on continue de mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien sûr que oui, mon frère, bien sûr que oui, ma soeur. Il faut que nous sortions de tout ce confort mondain dans lequel le monde nous a placés, tout le temps on veut toujours un évangile propre. Vous savez, c'est pour ça. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les baptême de Saint-Esprit Parce qu'ils veulent recevoir un baptême de Saint-Esprit. Oh, oh, Alléluia. Oh, oh, gloire à Dieu. Ah, tout va très bien. Non, monsieur. Quand le Saint-Esprit vient, il peut te faire rouler dans, le, dans, dans, dans la boue. Oui, mais c'est vrai, c'est temps. Il te fait crier, il te fait bouger, effectivement. Les gens aiment être toujours. Bon. Oh, quand je crie, on va en prendre comme un sauvage, mon Dieu d'amour. Alors, nous pouvons nous poser la question que tous ceux qui étaient dans la chambre ont alors. On les traiterait de qui parce que ça, il faut faire attention, parce que c'est ceux des gens qui sont sur l'onction du Saint-Esprit. Je donne un exemple, effectivement. Parce que quand quelqu'un est sur l'onction du Saint-Esprit, vous l'insultez, vous, vous, vous ne pouvez plus obtenir le pardon. C'est cela parce qu'on veut tellement de choses, tellement... Ah, il faut recevoir le Saint-Esprit, vous êtes tellement dans votre bien clair, dans votre costume. Non, messieurs, il peut venir, il vous tourne, il vous fait danser, il vous faut tourner, effectivement. Oui, c'est l'Esprit du Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais vous voulez que le Seigneur fasse comme vous, vous voulez, dans votre religion moderne, effectivement, que vous avez bien marqué, effectivement. Mais avec ça, va simplement dans les questions que toi, tu veux. Dans ton monde à toi, mais pas dans les ciels du Seigneur. Dans les ciels du Seigneur, il a des conditions, en fait, dans lesquelles... Les choses, on ne l'oblige jamais, on ne lui impose jamais rien, mais on les supplie en fait. Ah, je pense à, nous revenons à l'acte, je pense à, oh, les dents. Oh, nous revenons, effectivement, c'est remarqué très bien que ces hommes ici, j'ai dit, qui servaient Dieu. Et d'ailleurs, c'est les sept. mais mettez-moi à part, Paul. Et si là, c'est effectivement, je pense que c'est cela. Et voilà que, oh, ces hommes sont partis, Dieu est avec eux, et, et voilà que c'est devenu un papa on les a saisis, le serviteur de Dieu on peut dire, oh, Dieu nous a abandonnés. Non Non <rire> Chaque homme véritable de Dieu, il aura des combats dans sa propre vie, effectivement. Ou soit tu Eh bien, si tu ne veux pas avoir des, des, des, des, des épreuves, alors tu choisis, effectivement, un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu. Alors tu es exactement comme dans l'âge la là, on dit, effectivement. Ben, tout cela, effectivement, ben, comme vous savez dans quelle direction, ils vont finir pour pouvoir aller. Et puis on les, amène. Donc, on les a flagellés, on les a fouettés par qui ne par un païen fouetté, fouetté, fouetté, fouetté et il était dans la prison avec son frère Silas je vais dire oh Seigneur tu nous as abandonnés nous avons quand même prêché l'évangile nous avons quand même fait ceci pour ta gloire et comment tu permets qu'on puisse me frapper m'insulter me comme ça non, non, non, ils ne se sont pas plaints. ils ont commencé à chanter, des chants des Sion pour Dieu et glorifier le Seigneur c'est une grâce de pouvoir souffrir pour ton nom oui mon frère, je bénis Dieu pour cela être, souffrir pour le... au lieu de souffrir pour que pour pour pour pour pour pour pour pour tu as été un voleur, tu as été ceci et cela, non, souffrir pour le nom de Christ, parce que tu as fait la chose juste, mais parce que le monde ne veut plus de toi, tu reconnais. Et je crois que c'est quelque part dans le livre de Jean, je ne sais plus très bien, mais c'est là, il dit, mais, dis, mais et quand nous souffrons comme cela, effectivement, ne, ne, ne, ne, ne, soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas par la foule, c'est comme si, il dit, mais si vous êtes accusé faussement que vous êtes, sachez que, enfin, glorifier le Seigneur, parce que l'Esprit du les Seigneur est en vous, je crois que vous connaissez l'Écriture, effectivement, Donc, comprenons que, tant que, <rire> enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, on n'attend pas à attendre effectivement qu'on soit mis dans, dans des beaux fauteuils de confort, ceci cela, pour dire que on va, là, ce moment-là, vous êtes trompé des chemins, des directions. Et dans les chemins que Dieu nous a placés. C'est pour ça que, il faut, nous l'avons lu l'autre fois, qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie pour plaire celui qu'il l'a envoyé. Donc un soldat, c'est un soldat. Et on le prend, il dort même sur les pierres, sous ses... Parce qu'il il, il est engagé pour l'armée. Il ne m'a pas dit, bon, eh, eh, colonel, j'ai besoin d'un matelas, un eh, mot, motonnel, effectivement, avec eh, des couvertures, effectivement, sur ce motonex eh, et des, des oreillers qui sont tendres et doux pour dormir. Non Un soldat, il dort n'importe où parce qu'on l'appelle ici, il est toujours au combat, parce qu'il est là pour combattre, effectivement, pas pour chercher le confort. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de soldats qui s'en c'est évidemment comme la Bible dit, effectivement. « Non, on ne veut pas parler, penser au soldat, on veut penser au confort. « Ah, Dieu est avec nous quand je suis bien dans mon fauteuil, là. Oh, j'ai la viande dans ma bouche et j'ai la Bible qui est ouverte et tout va très bien. « Mon ventre il est rempli et je peux manger. » Mais l'apôtre Paul parlait que, que ce soit dans les périls, que ce soit effectivement dans la faim. C'est donc tous ces hommes-là qui ont, qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit à nous apporté, ils ont souffert. « Mais toi ?» Et quand il y a un peu petite pénurie comme ça, oh, oh, oh c'est pas possible, qu'est-ce que qu Dieu, Dieu ne peut pas permettre que moi je puisse pas permettre, mais oui, mais Dieu peut permettre pour voir ta foi. Il n'abandonnera pas les siens, mais il permet l'épreuve. Vous savez que quand on a entendu l'épreuve, c'est comme ça dire toute une éternité, mais pourtant l'épreuve ne va pas durer très longtemps. Mais parce que c'est tellement fort qu'on qu s'est levé on est dans cette épreuve et on dit, ah, ça ne va pas s'arrêter. Mais non, comme disait mon frère tout à l'heure dans la voiture, et mais l'épreuve toujours aura son terme. Parce que quelque chose qui commence, et puis donc, ça doit quand même, c'est pas éternel quand même. Parce que l'éternité n'a jamais de début et de fin, effectivement. Mais l'épreuve a commencé. Tout ce qui est commencement aura toujours une fin. Donc l'épreuve commence, et puis il y a un temps pendant lequel Dieu a permis que l'épreuve se passe. Mais ce temps-là te semble comme si c'était infini. Mais pourquoi ça semble comme ça Parce qu'on ne regarde pas les écritures parce qu'on ne regarde pas, on ne se rend pas compte, dit, mais Seigneur, j'étais engagé par toi, et tu as dit, tu as prié, c'est cela, c'est pour ça que l'apôtre Pierre se souvient du psaume, dans le psaume, qui pouvait se souvenir de cela, mais ce n'est est sainte, il dit, Seigneur, tu as parlé, quand tu as prié, tu as dit, mais dis, oui, ils ne sont pas du monde, parce que j'ai donné ta parole, le monde a passé, le que j'ai reçu ta parole, je sais que je suis dans le combat. Les mondes il ne pourra pas m'aimer, que ce soit, que ce soit qui s'assimile. mais ceux-là qui t'aiment, effectivement, qui ont reçu la même parole, eh bien, nous nous aimerons, parce qu'ils mettaient tout en commun. Acte chapitre 2. Parce que tous ceux qui avaient cru, qui avaient reçu le même évangile, ils n'étaient qu'un seul cœur qui ne pas. Personne ne combattait l'autre, effectivement. Parce que nous étions tous, nous sommes tous pareils, évidemment. Mais disons que maintenant, c'est l'extérieur qui nous combat. Et là, nous savons qu'on nous donnera. Il avait dit, mais on vous amènera dans les tribunaux, dans ceci, dans cela. Il avait bien dit, effectivement, il a dit. Donc, on ne peut pas dire, on ne le savait pas. Mais il nous a annoncé d'avance pour que nous soyons préparés. Que, les épreuves viendront. Mais dans les livres de l'Apocalypse, vous aurez une tribulation de 10 jours. Dix jours, c'était dix ans. Vous connaissez cela dans ces écritures. Donc nos frères sont. On avait prévenu que vous aurez de 10, 10 ans, vous allez souffrir, effectivement. Eh bien oui. Et bien, pendant 10 ans, c'est vrai que c'était pour la gloire de Dieu, effectivement. Alors ceux qui étaient des, des hommes qui étaient dans la saint dit, mais à ah, celui ah, qui vaincra, celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut avoir prêté l'oreille. Pour vaincre, il faut avoir été aussi quelqu'un qui, qui a pris position, qui sait que je me suis engagé, peu importe. Celui donc en qui je me suis engagé, confié, c'est cet homme de Galilée. Je vivrai pour lui. Si vous mourrez, je mourrai pour lui, même s'il faut... Vous voyez, frères et sœurs, il faudra me faire signe pour les temps. Vous voyez, frères et sœurs, c'est là que même dans le livre de, des Hébreux, ces, ces hommes de Dieu nous montrent comme l'avons lu. D'abord aussi, il dit dans le livre d'Après, effectivement, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu ton premier amour à toi. Il n'y avait rien qui comptait, en fait, effectivement. Que, quand tu fouettes, quand tu insultes, quand, es insulte, quand es, que, et, et, et, tu... Rien ne comptait, ce n'est simplement que c'est Jésus, en fait, qui comptait pour toi, parce qu'il t'a choisi. Tu as réalisé qu'il t'a choisi. C'est pour ça que dans les Hébreux, on nous dit une chose, il est très bien. Hébreux, chapitre 10. Et c'est là que l'apôtre Paul nous amène et nous montre quelque chose. Là, on dit Hébreu chapitre 10, je pense que c'est ça, oui, au chapitre 10. Mm -hmm. et nous dit, ah, ah oui, ça, c'est là, aussi pour ça. Oh, oui, merci Seigneur. Oups. ah oui, Dieu est grand, comme nous avons entendu parler de cela dans les livres des peut chapitre 2, je pense que tu dit, mais ce que Dieu compte dans c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc. Ce premier amour, effectivement, c'était un amour ou enflammé du Seigneur, effectivement, où les autres choses ne valaient rien, même si on avait de l'argent, même si on avait la voix. Ça ne servait, ce n'était pas la chose qui nous préoccupait, c'était Jésus. Nous l'aimions tellement que nous dormions par terre à cause de lui, pour lui, pour l'amour que nous avions. Et nous savions qu'il était capable de nous faire sentir les, tous ces problèmes dans lesquels nous étions parce que nous avions foi en lui. Maintenant, regardez effectivement comment il dit. Verset chapitre 10 des Hébreux, le verset um, 32. Il nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Donc, il dit que ce premier amour dans lequel nous étions. Ce premier jour où, où, vous a, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. Voyez-vous Donc ces premiers jours-là, c'est au bon, moment là où nous avons reçu c'est Jésus. Nous avons pas reçu une idée, mais la, le véritable Jésus, la véritable parole qui nous a fait sortir des, des saletés. Nous avons compris que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'avais tout ça, j'avais tout ça diminué. Ça ne me servait plus rien. Vous pouviez donner vos affaires à soit, parce que vous avez trouvé la perle précieuse. Comme... Chantons dans l'école. Mon frère et ma soeur, que le Seigneur te réveille, frère. Parce qu'on s'attache maintenant beaucoup plus à des choses tout à fait inutiles. Le diable nous a lourdis, effectivement, avec beaucoup de projets inutiles. Effectivement, nous perdons de vue ce qui est plus important pour nous. Nous pouvons avoir des projets, mais n'oublie pas, tu es un pèlerin. Nous sommes chez... ici, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes des étrangers. On ne doit pas penser qu'on doit établir notre... Notre cité n'est pas d'ici-bas. On doit partir. Un jour viendra, frère. Un jour viendra ma soeur. Nous devons rentrer chez nous. Et nous avons un chez nous. Chez nous, ce n'est pas ici. Nous leur chantons dans les cantines, disons, ah, « Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Ah oui. Et maîtrisons sans ta soeur. Quelque part là au ciel. Ah, les anges me font signe. C'est cela. C'est cela qu'on doit être conscient, mon Ce n'est pas une histoire. Nous avons un chez nous. Parce que nous venons de quelque part. Nous devons rentrer Nous nous venons. Nous ne sommes pas de ce monde, effectivement. Nous sommes que des, des pèlerins des étrangers, effectivement. Et nous avons une cité dont notre Père, notre Seigneur, et notre Sauveur, notre Roi est vraiment l'architecte. Cette cité où l'agneau est la lumière. Alors cette cité-là, effectivement, nous continuons avec nous. Allez, dis-moi. Revenez-vous de, de ces premiers jours, premiers jours, effectivement, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat en milieu de souffrance. Même quand on avait des problèmes, on savait que non, il a la solution, il est, il est notre Dieu. C est, il était tellement plus haut qu'on ne voyait même pas le problème, que Dieu te bénisse mon frère. On voyait même pas les maladies, On voyait même si on était malade, il était tellement si haut que nous avons, rien qu'en pensant à lui, la guérison venait. Parce que c'était la confiance que nous avons en lui. Il était tellement placé si haut que nous ne voyons que lui, effectivement. Maintenant, c'est un peu l'inverse, en fait, aussi. C'est pour ça que, il est descendu tellement si bas que okay. maintenant c'est les problèmes qui sont là-dessus, effectivement. Bref, il dit je venez vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. D'une part, exposé comme un spectacle aux eaux et aux, aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, vos frères. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On n'a pas poursuivi parce qu'on a compris. Ce premier amour vous fait vivre les choses de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Il dit, mais vous avez même laissé, vous avez accepté l'enlèvement de vos biens. Parce que c'est là, parce que les gens sur la terre savent que, que l'homme qui a vécu sur la terre, il a sur, en fait son cœur dans ces choses-là dans les matériels qu'il a amassé, effectivement, chez lui-même. Mais quand vous touchez, c'est pour ça que vous voyez la sensibilité que les, les, les gens ont quand ils vous envoient un huissier, parce qu'il huissier vient pourquoi Pour prendre vos meubles. Alors vous devenez nerveux. Vous devenez malade, effectivement. dites, mais tout ce que j'ai investi, effectivement, c'est l'héritage de mes enfants. Et un monsieur veut prendre, effectivement, parfois même de ceux-là qui veulent même frapper les huissiers. Pourquoi Parce qu'il dit, mais ne pas toucher à mon frère, pas toucher, effectivement. C'est normal. L'homme, il a travaillé pour acheter ses ce, ce fauteuils. Il a travaillé, il a travaillé, je dois, il a rêvé de ceci, hein, oui. il des fauteuils, ceci, en cuit. Il a rêvé des frigos avec, avec quatre portes, effectivement. Il a rêvé de Tout ça, tu viens pour prendre. C'est là où se trouve son cœur, là où se trouve son trésor aussi. Donc, effectivement, il dit Mais, mais vous, vous avez facilement accepté qu'on qu vous l'enlève, qu'on vous enlève ces biens-là. Ce qui veut dire que quelque part, il s'est passé quelque chose en vous. Vous avez pu arriver à pouvoir vous rendre compte d'une richesse beaucoup plus grande, plus importante. Ah Cela nous rappelle effectivement qui ça Moïse L'homme qui était arrivé à un niveau tellement. Ah nous pouvons le lire rapidement aussi, là, toujours dans les Hébreux, et puis nous reviendrons plus rapidement. Et, et, et Moïse se dit dans les Hébreux chapitre 10. Alors je pense que c'est cela, oui. Oh, hum, hum. Hébreux, chapitre 11, pardon, c'est cela, oui. Et c'est cela, oui. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. Et c'était même après, après cela, que Dieu soit béni. Et dit, et dit, oh, Hébreu, je vais essayer de dire, voilà, c'est cela quand même. <rire> Alors ici, il nous dit quelque chose, oui voilà, verset 11, verset 23. Ah, ah là là là là, c'est par la foi donc que Moïse, à sa naissance, fut donc caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset donc 24. C'est donc par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, c'est quand même extraordinaire Pharaon c'était un roi il avait, c'est vrai mon frère il avait, Moïse avait la possibilité d'avoir tout, de commander, de pouvoir dormir bien dans des lits bien avec des nacrés, des lords des... et regardez le peuple des Hébreux un peuple qui était un esclave, esclave on le fouettait mais Qu'est-ce qu'il a compris dans cet article Et puis on nous dit ici, effectivement, regardez bien que euh, euh, euh, c'est par la foi que Moïse, re, ven, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour autant la jouissance du péché. Il regarda, quoi L'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération c'est par la foi qu'il quitta donc l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant qui est donc voyant celui qui est donc invisible. Ayant donc fixé donc, les yeux sont donc sur l'invisible. Donc nous, nous comprenons qu'effectivement que tous ceux qui, qui sont en réalité touchés par, par ces dieux, effectivement, dans leur profondeur, en réalité, ils avoir ils quelque chose qui se passe effectivement dans leur marche, effectivement, quand nous revenons à, à cet amour qui est donc euh, le premier amour, comme le Seigneur l'a dit. En réalité. Ce que les hommes, en fait, ce que les chrétiens, les croyants oublient, c'est que nous, nous avons une richesse plus grande que ce que le monde peut avoir. Et ça, c'est 100% vrai, plus grande que tous les milliards qui est dans le compte en banque que les hommes. C'est la vérité, 100%. Et puis, d'ailleurs, on nous dit que nous, nous ici, nous, nous, nous, nous, nous, nous enrichissons plusieurs, alors que quand on nous regarde, nous sommes pauvres. Mais étant pauvres, nous enrichissons plusieurs. Vous direz, mes frères quand même, ce n'est pas possible. Mais bien sûr que oui. Si ces mondes, aujourd'hui, sont train de pouvoir manger, faire des transactions et financières et tout ça, ça jure batterie les maisons, mais c'est parce que vous êtes là. Insignifiant, mais c'est vous qui êtes là qu'on peut avoir aujourd'hui aussi la pluie, la nourriture qui est donnée. Effectivement, regardez déjà comment, comment d'abord, euh, pendant que nous sommes là, mais regardez comment les mesures sont prises. effectivement. des petites choses comme ça, effectivement, mais regardez parce que ça va encore d'avant, pas maintenant, mais dans le temps. encore Beaucoup plus encore de choses qui vont encore venir. Les mondes, ce sera invivable sur cette terre ici. Et même, comme vous le savez de vous-même, parce qu'il a même dit dans deux pièces, ah, il dit mais, mais, mais c'est des terres d'après ça. Même si on dit que toute la population ne doit pas marcher, il doit rester à la maison pendant six, six mois ou quatre mois, ou même un an, pour que les gaz carboniques ne puissent pas ouvrir. Et ça, vous savez, c'est inutile. Même si on dit, bon, maintenant on ne va plus avoir des voitures avec euh, diesel et essence, on va seulement rouler même à pied ou à vélo et tout ça, et à électrique simplement, vous faites un travail tout à fait inutile. Parce que la couche de zone est déjà... Et le feu est déjà là-bas, emmagasiné, pour, pour détruire cette terre. Tous les efforts que vous faites, effectivement, ça ne sert à rien. La meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir quitter ce monde. Parce que le monde est déjà condamné. Ah oui, parce qu'il a dit rapport avec autant temps de Noé. Ah oui. Et, vous savez, les gens ne comprennent pas. Il dit de même que la terre, c'est des pierres, c'est trois pierres. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un peu le temps, puis nous allons prier pour partir. On va lire ici une écriture, puis nous allons nous lever, prier. Là, dans deux pierres, au chapitre, à, euh, je pense que c'est cela, oui, deux pierres, chapitre 3, il nous dit seulement comme vous, deux pierres, c'est après, après, après, les, les, après les Hébreux. Hein. Deux pierres, chapitre 3, il nous cela, on dit cela. Ça peut 3, il dit. Oh oui. Verset 3. Ça sent. Ça Sachez donc avant tout que dans les derniers jours, il, a, il viendra de mon cœur avec leur raillerie et, et, et, et marchant selon leurs propres convoitises. Et puis il dit Ils disent effectivement que où est la promesse de son avènement Et car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès les commencements de la création. Ils veulent ignorer en effet que. Les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces paroles, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Donc, de même que la terre a été donc submergée par l'eau, effectivement, Je veux aussi que cette terre d'à présent, que vous fassiez ce que vous voulez, que vous... Comme avec tout le programme qu'on peut faire, programme mondial, programme de ceci, de, de, avec des milliards qu'on peut financer pour pouvoir changer toutes les tubes, effectivement, ainsi de suite, pour lui dire, mais c'est un travail inutile. C'est comme, un exemple, mais ça peut être un peu vous choquer, mais quand vous prédirez, par exemple, un, un cochon, vous le faites sortir, effectivement, vous le nettoyez, vous le lavez bien, vous le lavez, vous le lavez tellement si bien, c'est si bien vous l'avez fait, effectivement. Ah, pendant que vous l'étenez en l'Est, effectivement, il est encore propre. Mais à un certain moment, quand vous le lâchez, dans la boue dans la saleté dans laquelle vous l'avez tiré, le cochon retourne. Comme on dit la touille, il retourne ce qu'il avait vomi. Il va retourner. Parce que c'est cela, ça, ça, quand vous ne changerez pas, il va tourner. C'est comme ça, vous pouvez laver tout, vous pouvez tout faire, effectivement, mais, arranger tout ce que vous voulez, mais euh, la terre d'à présent, vous pouvez tout l'embellir, construire des buildings sans, avec, euh, avec un système de anti carbone je ne sais absolument rien, mais ça va passer par le feu. Alors, selon sa promesse, donc selon sa promesse, nous attendons quoi Selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est à cela que nous périr après cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons revenir dans ce que nous avons lu. Acte 1, puis clôturer par là. Mon Dieu d'amour, acte 1, regardez très bien, et nous allons vraiment clôturer par là aussi, parce que nous en avons vu, vu, lu beaucoup, effectivement. Alors, il dit ici, et j'ai dit verset 21, il faut que donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous. Il faut connaître ce Jésus, marcher avec lui, effectivement, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. C'est toujours dans le livre chapitre 1 des actes, effectivement, après sa résurrection, et puis il a été enlevé, puis les anges sont venus, effectivement, pour leur parler, puis ils sont dans la chambre haute, effectivement. Donc, c'est là qu'il est jusqu'à ce jour-là, jour où il était enlevé du milieu de nous, il en est un hein, qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comment pouvez-vous parler qu'il est ressuscité si vous n'avez pas été témoin de ces choses Vous serez un menteur. Donc le peuple a besoin de pouvoir passer à Jésus qu'on a, qu a rejeté. Parce que vous remarquerez très bien comment le jour de Pentecôte, quand Pierre s'est mis debout en parlant de ce Jésus, que tous méprisaient effectivement, il était convaincu de son Jésus à lui. Jésus de la Bible, effectivement, il a présenté, il a dit, mais, mais oh, homme oh, oh, oh, oh, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement que le patriarche David dit, il est mort. Lui qui a dit que tu ne peux pas que ton, ton sein voit la corruption, effectivement, comme ça se référait à lui, mais ce n'était pas, ça, ça pas à lui. Non, il est mort, il est enterré, il a vu la corruption. Mais comme il était prophète, Dieu lui avait donc fait par. C'est Jésus, donc, de Nazareth, qui l'a parlé, effectivement. Qui tu ne permettras point que ton Seigneur voit la corruption, effectivement. Acte, acte chapitre 2, évidemment. Et c'est celui dont il a parlé donc, effectivement, c'est pour ça qu'il disait euh, que toute Israël sache donc avec certitude, sache avec certitude, pas avec probabilité, que Jésus est Seigneur. Et qu'il a reçu du Seigneur et de Dieu, effectivement, le Saint-Esprit, comme vous pouvez le voir et aussi l'entendre. Il a promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, eh vous pouvez le voir en nous et vous pouvez aussi l'entendre. C'est pour ça que les amis, leur cœur fait vivement toucher, parce qu'il était devant un homme qui était un témoin. Il parlait de choses son... était tellement sûr, oui, il était à l'école de qui oui. Du Saint-Esprit. Ah que Dieu vous bénisse richement, c'est une grâce, un privilège de pouvoir avoir ce Jésus vivant au milieu de nous. C'est Jésus qui parle encore aujourd'hui, comme au jour de Pentecôte. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Qui... Mais le problème, c'est la dureté de notre cœur, en fait. Oh, homme oh, frère, qu qu'est-ce nous La question a été posée. Les réponses a été données. Et lorsqu'ils se sont appliqués à cela, ils est sur un cœur nouveau, changé. La nature de a changé. Et ils pouvaient maintenant être des témoins aussi, parce qu'ils ont expérimenté que c'est si Jésus est vraiment vrai. Que Dieu soit béni. Nous allons lever, nous allons prier. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle oh, si la main que ton cœur n'est pas peur. Merci.